Je les gars Allez, tous ensemble tous, tous ensemble tous ensemble, allez, on se rejoint Alors, euh, le but euh, de cette soirée, c'est vraiment euh, de dire top au mépris euh, des plateformes que sont Uber Eats, euh, Delivero et Stuart. Euh, depuis euh, plusieurs années déjà, euh, on est de plus en plus mal payés. Euh, avant, nous étions payés, il y a plus de deux ans, 15 euros de l'heure. Maintenant, on est entre 9 et 8 euros de l'heure à attendre pendant des heures, les après-midi, que euh, les commandes arrivent. Donc, euh, on a demandé euh, l'accord à la préfecture. Donc, c'est bon, on peut manifester. Voilà, et le but, c'est toujours de ne pas prendre des commandes, de boycotter toutes les commandes des plateformes ce soir. Pour information, il y a des manifestations également, il y a des groupements à Lyon, euh, également à Bordeaux. Il y a une grève cette semaine à Brest, c'est la première fois que les Uber Eats faisaient grève à Brest. Il y a également eu des grèves à Limoges. Dans un mois ou deux, le gouvernement va prendre des décisions. Donc il faut vraiment dire stop au mépris. On est contre également les suspensions et les suppressions de comptes. Depuis plusieurs semaines sur Toulouse, les livreurs se connectent à leur mail et sont informés qu'ils ne peuvent plus travailler et on n'a même pas le chômage. Donc là aussi, ça suffit le mépris. Ouais bah, on veut un peu de chaleur humaine <rire> pour manifester contre ces gros rapias de plateforme. Yes. Surtout Hubert Uber. Oui, surtout Hubert comme chaque après, année quoi après, chaque année, après, ça, ça se dégrade de plus en plus est-ce que vous êtes d'accord quand on vous dit que c'est de votre faute parce que c'est pas un vrai job et on devrait pas le faire à plein temps il a ça, pas ça, non non on n'est pas d'accord il n'y a pas le choix ouais, sinon on a des familles on a des on manifeste ce soir parce que les conditions de, de travail tout simplement elles baissent. On a de moins en moins de, de commandes, de moins en moins d'argent, moins en moins d'heures pour travailler. Euh, moi j'ai eu un accident euh, en en mars. J'ai toujours pas reçu d'indemnisation de l'assurance, qui n'est pas beaucoup. J'ai été arrêté trois mois. Voilà, système libéral, euh, toujours euh, le travail à la baisse, nivellement par le bas. Quelles sont tes revendications euh, ce soir euh, elles, sont, elles sont multiples. Déjà un salaire euh, décent, quoi. Tout simplement. Euh, descend un salaire humain, euh, des conditions de travail euh, décentes, des horaires décents, une couverture euh, maladie, voilà.